Et pour faire du stockage de fourrage pour l'hiver, comme faisaient les anciens. Ils faisaient des fagots de, de branches qui, qui, qui faisaient sécher à l'extérieur un fagot, Et puis dès que c'était sec, ils rentraient dans la grange. Et ils, se, ils donnaient ça aux jeunes animaux qu'ils gardaient pour la reproduction. Et ça, moi, je ne le fais plus, par contre. Des fagots de branches Oui. La, la branche, ils taillent le, le petit bois, ils font des fagots, serrés avec la branche de mûrier, c'était pas avec une ficelles hein. et ils stockaient ça dans la grange une fois sec et ils donnaient ça au mois de janvier là quand il y avait les jeunes euh, les jeunes reproducteurs, les agnelles qui gardaient, qui naissaient souvent en octobre et en janvier ils se mettaient à leur donner ça jusqu'au printemps à l'intérieur. Ça je le fais pas parce que ça, ça fait du volume hein, aussi de stockage.